En ce qui concerne le, la fertigation, on a là un élément justement qui va servir à aspirer l'engrais soluble qui a été placé à l'intérieur d'un réservoir. Donc on a mélangé l'engrais, ça peut être de l'azote, ça peut être de la potasse, en tout cas un engrais soluble. Et vous voyez là une petite crépine là, qui est là, qui va faire une première filtration à l'intérieur du réservoir. Donc on prend ceci, qui est à l'intérieur connecté sur une vanne ici. La vanne elle-même est montée sur ce petit dispositif, en fait, qui est la clé de l'aspiration de l'engrais solide. Parce qu'il s'agit de ce qu'on appelle un venturi. Quand on le regarde très bien, on peut voir là que la section de passage... Bon, la circulation de l'eau le circula, va dans ce sens. Hein. La section de passage connaît un rétrécissement ici, voyez là, et après un élargissement progressif. Et on sait, selon l'équation de Bernoulli, que... Euh, Principe de conservation de topographie. Donc, euh, H égale à, à, à, à euh, P², euh, P sur 2g plus P carré sur 2G euh, plus Z. Bon, si on suppose Z constant, donc même, euh, euh, même cote, eh bien, si euh, on, on augmente la vitesse, ce qui va se passer par le biais du rétrécissement ici, on voit là, si on augmente la vitesse alors forcément à cet endroit où la vitesse a augmenté la pression va diminuer la hauteur de pression diminue Pour le ce H petit H dispositif, on va le placer en dérivation sur la tuyauterie principale dans l'ouvrage de tête et on va mettre un petit tuyau qui vient de ce côté qui va amener l'eau à partir de la tuyauterie principale dans le Venturi donc il y a la dépression qui se crée là et cette dépression va créer euh, une aspiration euh, une remontée donc à partir de, du réservoir de fertilisation remontée d'une certaine quantité de fertilisants solubles, et on, règle, on régule le débit avec cette petite vanne qui est là, hein, dont on trouve les indications donc selon la dose que l'on veut dans le catalogue, et puis dans cette eau... Voilà comment ça se passe, le principe, les dispositifs, en tout cas, pour la fertigation. Maintenant, il existe différents types d'engrais, les dosages, etc. etc. Mais ça, c'est le principe, le Venturi. C'est un dispositif très, très simple, qui crée seulement une dépression et une aspiration pour rejoindre le circuit principal. Voilà.